Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs, Dames du Conseil politique, chers camarades, Mesdames et Messieurs les invités, chers internautes, bonsoir et bienvenue au 9e numéro de notre Assemblée générale virtuelle. C'est pour nous un honneur et un immense plaisir de vous savoir nombreux tous les samedis avec vos smartphones, vos ordinateurs, devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis pour nous suivre, pour vous informer sur la vie de notre formation politique et recueillir notre décryptage sur la situation socio-politique et économique de notre chère Guinée. Cette semaine, trois informations ont retenu particulièrement notre attention. Il s'agit tout d'abord de la politisation à outrance de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est un droit que la loi confère à un président. Ce droit lui permet une suppression ou une réduction de la sanction pénale. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire et diffère ainsi de l'amnistie. Ce phénomène est devenu de plus en plus récurrent. Des citoyens innocents sont injustement arrêtés et détenus à la maison centrale de Conakry. Dans ce couloir de la mort, les preneurs d'otages durcissent les conditions de détention. Les détenus politiques n'ont droit ni aux visites ni aux pratiques de sport. Les conditions d'hygiène sont inacceptables et surtout pour des détenus dont le seul tort est d'avoir eu une opinion dans un pays dit de droit. Équipe le plus jeune ont été des hauts cadres qui ont servi dans ce pays au plus haut niveau. Dans cette situation d'injustice et de violation grave du droit de ces détenus, les preneurs d'otages font croire à ces défenseurs de la liberté et de la démocratie qu'ils sont abandonnés par leurs collègues et par leur formation politique. Si en ce moment que des émissaires de la honte entrent en activité. Ils cherchent à convaincre ces détenus politiques, à demander pardon à Alpha Condé, à renoncer à la politique pour obtenir le précieux sésame que représente la grâce présidentielle galvaudée et vidée de son contenu. Malheureusement, de par ces agissements, la justice guinéenne est devenue une menace réelle pour la paix et le processus de démocratisation de notre chère Guinée, alors qu'ils sont inacceptables dans une démocratie fonctionnelle et interpellent notre justice. Ils sont de plus en plus nombreux les Guinéens qui ne font plus confiance à notre institution judiciaire à cause de toutes ces anomalies qui constituent des violations graves des droits et des libertés fondamentales. Une Guinée unie, travailleuse, solidaire et heureuse passera nécessairement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même d'assurer l'égalité devant la loi pour tous les Guinéens. C'est à cette condition que nous nous rapprocherons d'une paix durable et pas à coup de formules incantatoires vides de sens, comme le rappelle souvent notre Nadia Naman. Ensuite, l'information qui a marqué notre semaine, c'est bien cette journée de recueillement, de prière et de jeûne, organisée par les jeunes et les familles des victimes de l'Axe. Inutile de rappeler que le rôle important que continue de jouer cette jeunesse dynamique et patriote de l'Axe pour l'instauration de la démocratie et le respect des libertés et des droits fondamentaux en Guinée. La main nue, ils se sont battus et ils continuent de se battre contre la dictature, l'oppression et l'imposture. Et dans la défense de cette conviction, Beaucoup ont été froidement assassinés et jusqu'à date, le gouvernement guinéen est incapable de rendre justice pour permettre aux familles des victimes de faire leur deuil. En organisant cette journée, les jeunes de l'Axe nous invitent à ne pas oublier ces héros de la démocratie et de la liberté. Ils interpellent l'opinion nationale et la communauté internationale sur les cas graves de violation des libertés et des droits humains en Guinée et les sollicitent leur appui pour empêcher une confiscation du pouvoir et des libertés individuelles et collectives. En attendant le résultat de ce travail que nous allons continuer de faire, nous disons paix à l'âme de ces héros. La troisième information sur laquelle nous trouvons nécessaire de nous attarder concerne ce déferlement humain vers Gawal, notamment à Coucitel. Ce déferlement humain vers Gawal et les violences qui en résultent sont une preuve éloquente du niveau de chômage et de la grande précarité économique, sociale dans notre pays. Ce pouvoir illégitime de M. Alpha Condé, longtemps mis à l'épreuve de la gestion de l'État, a été incapable de prendre en compte les préoccupations élémentaires des Guinéens, lesquelles subissent, du fait de, la, de cette gouvernance erratique et chaotique, une inflation galopante, la cherté de vie, le chômage, la pauvreté endémique, la hausse généralisée des denrées de première nécessité et j'en passe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les responsables militants et sympathisants du parti, chers internautes, voici donc les informations qui seront abordées tout à l'heure par Monsieur Bakari Keita, le dynamiteur du CNJ. Vous aurez également la partition de notre inégalable Nadia Naman pour 10 minutes. Et ensuite, le président Seloud Dalen viendra boucler la boucle au compte de ce neuvième numéro de notre Assemblée générale. Et sans plus tarder, puisque nous sommes bousculés par l'OTAN, nous allons appeler Monsieur Bakari Keita pour la première communication au compte de ce premier numéro de notre Assemblée générale virtuelle. Merci. On applaudit quand même pour qu'on Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, chers frères et sœurs membres du Comité national des jeunes, Madame la Vice-présidente du Comité national des femmes, chers militants, chères militantes, chers responsables de l'UFDG, à tous les niveaux. Comme je le dis toujours, c'est toujours un honneur et un plaisir de prendre la parole devant notre respectable président, mais aussi devant vous, les militants responsables de l'UFDG qui ne cessent de vous battre depuis de nombreuses années pour ce pays. Aujourd'hui, je prends la parole pour simplement procéder à un compte rendu de la réunion du Comité national des jeunes de l'UFDG. Puisque je sais que cette assemblée, cette assemblée générale virtuelle n'est pas suivie que par les militants responsables de l'UFDG, permettez-moi alors de dire c'est quoi le Comité national des jeunes de l'UFDG Le Comité national des jeunes de l'UFDG, c'est la structure fêtière de la jeunesse du parti qui peut parler. Au nom de l'ensemble des jeunes vivant en Guinée et à l'étranger, en tout cas militants et responsables de l'UFDG. Donc, moi, j'ai fait l'honneur, bien sûr, depuis quelques années de présider. Le jeudi 24 juin, ici, au domicile du président, nous nous sommes retrouvés, bien que, avant, on se retrouvait dans les locaux du bureau de l'UFDG au siège du parti. Nous avons été contraints par nos adversaires à nous retrouver au domicile de notre président. Mais nous étions heureux de nous retrouver ici pour deux choses. Nous avons eu droit à une restauration digne de l'Agyalumatou, mais aussi à un bon rafraîchissant. On ne veut pas que ça continue, mais quand même, même si on se retrouvait au bureau aussi à on pouvait continuer ainsi. Je pense que ça ne va pas déplaire. Monsieur le Président, de 16h à 17h30, puisque nous avons essayé d'être précis et concis, nous avons discuté de trois points. Information générale, perspective et divers. On ne s'est pas beaucoup attardé, bien sûr, sur l'information générale, puisque chacun des membres du Comité national des jeunes et les fédéraux qui étaient présents, puisque tous les fédéraux de Grand Conakry étaient là, était largement informé sur ce qui se passe dans le pays, mais aussi dans le parti. Monsieur le Président, il nous a été dit, bon, on m'a dit de vous dire, de vous transmettre, le Comité National des Jeunes, que nous avons appris que certains de vos collaborateurs sont rentrés dans le pays, d'autres ont été graciés, Certains ont dit que désormais ils ne sont plus à l'UFDG, d'autres ont dit qu'ils abandonnent la politique. Le Comité national des jeunes leur remercie du service rendu et leur souhaite bon vent dans leurs différentes entreprises. Monsieur le Président, le Comité national des jeunes sait que cela ne vous ébranle guère. Ils savent que la grandeur et la puissance de l'IFDG n'a pas été entamée. Monsieur le Président, le Comité national des jeunes, au nom de l'ensemble des jeunes du parti, m'a demandé de vous dire qu'ils veulent que les manifestations de l'UFDG reprennent. Nous voulons la reprise des manifestations politiques. C'est un droit qui nous a été conféré par les lois de la République. Nous ne devons pas renoncer à cela, Monsieur le Président, puisque vous voyez les gens se bomber le torse du côté de Bokeh en disant qu'ils maîtrisent tout dans ce pays, bien qu'ils savent que le droit de nombreux Guinéens sont confisqués. Monsieur le Président, nous avons des détenus politiques qui appartiennent à la plus grande hiérarchie du parti. Nous avons aussi des militants qui sont emprisonnés du côté de Corantine. Monsieur le Président. Vous savez que depuis quelques, quelques mois, vous-même, vous, vous n'êtes pas permis de sortir de ce pays. Monsieur le Président, vous savez que le siège et le quartier général du parti sont fermés et illégalement. Les jeunes du parti, à tous les niveaux, à Conakry, à l'intérieur du pays à l'étranger, souhaitent la reprise des manifestations politiques. Monsieur le Président, il y a un grand de ce monde qui disait que toute volonté de grandeur et de puissance d'un pays doit disparaître devant le droit d'un seul citoyen. Il y a combien de citoyens qui ont leurs droits qui sont confisqués au jour d'aujourd'hui en Guinée? Ils sont nombreux, oui ou non? Le peuple de Guinée ne compte que sur l'UFDG. Quand les usurpateurs du pouvoir peuvent se permettre de se moquer en disant Quiconque désormais parle ou quiconque s'agite, il va se retrouver du côté de Coronti. Il pense alors qu'il nous neutralise et qu'il nous maîtrise et que nous avons peur de Coronti. Nous voulons recommencer les manifestations politiques et voir si tous les militants de l'UFDG vont se retrouver de quarantine, du côté de Coronti pour voir ce que cela va donner. Il pense pouvoir se donner une tranquillité d'esprit en nous confisquant de notre liberté mais on peut leur garantir qu'ils n'auront jamais de tranquillité d'esprit, parce qu'ils sont injustes. Quand vous êtes injuste, vous ne pouvez pas bien dormir. Quand vous êtes injuste, vous pensez que vous gérez, mais vous ne gérez rien. Quand vous êtes injuste, vous pensez maîtriser la situation, mais vous savez simplement que vous avez le soutien de ceux qui sont porteurs des armes, sinon vous ne valez rien. Monsieur le Président. Aujourd'hui, je ne vais pas être long, parce qu'il faut que la discussion soit campée sur ce point. Nous voulons la reprise des manifestations politiques. Quelle oh est la volonté des jeunes de l'Axe Quelle est la volonté des jeunes de Matoto 1, de Matoto 2, de Matoto 3, de Ratoma 1, Ratoma 2, Ratoma 3 de Matam, de Kaloum, de Dixine 1, de Dixine 2, de Dubreka, de Manea et de Koya. J'aurais pu continuer, mais c'est eux qui étaient représentés à la réunion. Monsieur le Président, en leur nom, et en nom de l'ensemble des jeunes du parti, nous demandons à la direction nationale du parti la reprise des manifestations de rue. Nous souhaitons que les usurpateurs du pouvoir sachent que nous ne sommes pas maîtrisables s'il y a un cas d'injustice dans ce pays, si un droit d'un citoyen est confisqué, nous allons nous lever et nous battre, et c'est cela notre vocation on fait de la politique pour cela et nous savons que c'est ça votre vocation monsieur le Président les militants, les jeunes du parti qui sont l'affaire de lance du parti me demandent de vous dire qu'il faut bien qu'une date soit choisie le plus tôt que possible monsieur le Président dans les jours à venir nous avons aussi établi un calendrier pour faire le tour de l'ensemble des fédérations de Conakry. Et rapidement, monsieur le Président, nous allons quand même vous soumettre une date, à vous de décider. On ne va rien vous imposer. Mais autant que nous, nous savons que vous savez qu'il y a une nécessité que l'on commence, recommence nos manifestations, puisque rien ne bouge, monsieur le Président. Je vais me limiter là pour dire que, que nos aînés Sache que ce que nous souhaitons, c'est un souhait, On n'impose pas. Mais nous sommes quand même convaincus que c'est ça la solution désormais. Nous sommes convaincus que si les gens commencent à se bomber le torse pour dire que l'UFDG ne représente plus rien, il faut bien que l'on prouve par une manifestation que l'UFDG reste. Et cela est indiscutablement la première force politique de ce pays. Et cela est indiscutable. C'est pourquoi nous avons gagné les élections présidentielles. C'est pourquoi les gens ne peuvent rien faire si ce n'est que militariser qu'on a crié. Ils n'ont rien à faire parce que, tout simplement, ils n'ont rien gagné et ils n'ont pas la confiance du peuple de Guinée. Monsieur le Président, il doute au jour d'aujourd'hui que vous continuez à avoir la confiance du peuple de Guinée. Il faut leur démontrer cela par une manifestation où le peuple va vous rejoindre et vous verrez de quoi nous sommes capables. Je vous remercie. C'était donc euh, le message clair et précis de l'honorable Bakari Kita, le patron du CNJ. Un message euh, au nom de la jeunesse du parti. Ça nous fait dix ans de mensonges, dix ans de fausses promesses électorales, dix ans d'opportunisme politique. Quelqu'un nous rappelait que dans n'importe quelle démocratie dans le monde le pouvoir est donné aux institutions de la République les seuls garants de la paix, la culture sociale et l'unité nationale. Lorsque ces institutions se refusent de fonctionner correctement il appartient au peuple de prendre ses responsabilités c'est ce que la jeunesse de l'UFDG va faire les jours à venir. Donc c'était donc le message du CNJ à travers son patron l'honorable Bacariqueta à présent nous allons appeler monsieur Antoine Collier, lui il est représentant de la coordination forestière. Bonjour, messieurs. Excellence. Excellence, Monsieur le Président. Madame la Première Dame. Vice-président, bonjour. Je me nomme Collier Antoine, membre de la coordination des zones forestières à Stat Technique. Je m'en vais intervenir en langue pour que nos parents qui sont à l'intérieur du pays puissent savoir ce qui se passe dans notre pays. Et antoine bien un pour que il y a vraiment de un Il a, dourouba le, dourouba y a, a grasse présidentielle grasse présidentielle a donc, il dit que les de kloué, a, Gabor, an, yené, ben les les cartes qui agaient. Y'a coup Gabo, a comme hier, nous allons pour que nous puissions faire des choses, nous devons faire des choses. Nous devons faire des y Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous les faire qu'on a de Prince, le gouvernement de a que de donc, il voit du des prier que, a dès toi, mon huatid bien mon huatid toi, d'irwa par du du kro et opinion internationale bah la guinée noir qui donc il mais les donc, si vous La de de de de la de la nous avons un nom, nous avons un nous nous nous nous avons un donc, pas de water pour que les la de pas Mais pas que pourquoi on a couvert Comment Je Mais on a Merci donc, euh, M. Antoine Collier, pour ce message. Il est revenu longuement sur la situation qui provoque actuellement à Gawal et la cherté de vie qui provoque également actuellement en République des Guinées et le degré d'injustice qu'on a dans ce pays. Donc à présent, nous allons inviter notre brillante chef de cabinet, Nadia Naman, pour sa communication. Merci. Militants et sympathisants, chers compatriotes, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette 9e Assemblée Générale Virtuelle de l'UFDG dont la vocation est, vous le savez fort bien, de parler de la Guinée, de ses réalités et des perspectives d'avenir que nous entrevoyons pour notre pays. Alors, Mon intervention d'aujourd'hui portera sur l'analyse par l'UFDG du rapport du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le MATD, et du ministère de la sécurité et de la protection civile intitulé, je cite, « Rapport sur les violences politiques en Guinée 2019-2020 et les enquêtes judiciaires en cours ». Dans ce rapport, que dis-je, dans ce ramassis d'ineptie, puisque c'est ce dont il est question, ces deux ministères s'emploient à passer par perte et profit la répression sanglante des manifestations pacifiques contre le troisième mandat et tentent de blanchir le gouvernement en rejetant la responsabilité de ces violences politiques sur le FNDC et sur l'UFDG. Ce rapport omet volontairement de mentionner que le FNDC et l'UFDG sont les véritables victimes des violences perpétrées par les forces de défense et des sécurité avant, pendant et après le double scrutin du 22 mars 2020 et au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Curieusement, le rapport ne fait aucunement mention des 99 citoyens tués par les forces de défense et de sécurité pendant les manifestations du FNDC contre le troisième mandat et la volonté de faire disparaître les preuves en enterrant nuitamment dans des fosses communes à zéré Coré une trentaine de nos compatriotes. Tout aussi curieusement, le rapport ne fait pas non plus mention des violences déclenchées contre l'UFDG et l'ANAD au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, violences qui ont fait plus de 51 morts, des centaines de blessés et plus de 400 arrestations. Dans ce rapport, et il est important, on parle pourtant d'enquête judiciaire, mais jamais, à aucun moment, il n'est fait mention d'enquête visant à identifier les auteurs et commanditaires des exactions et crimes commis euh, contre les euh, citoyens membres de l'opposition politique et du FNDC. Alors, Dans le document « Le gouvernement accuse à tour de bras, sans preuve, l'UFDG et le FNDC » de fabrication, de détention, de, de stockage d'armes de guerre et de tentative de déstabilisation, tenez-vous bien, des institutions de la République. Alors ici, de rappeler à ce stade qu'en raison du caractère grotesque et fallacieux de cette accusation précisément de fabrication et de détention d'armes de guerre, elle finira par être abandonnée comme nous le révèle l'ordonnance de renvoi. Alors, le procureur de la République reprend intégralement ces euh, euh, accusations et c'est sur la base de ces accusations qu'il a déclenché des poursuites contre les militants et dirigeants de la NAD, du FNDC et de l'UFDG. Alors, une, euh, une interrogation euh, nous interpelle ici. Cette position du gouvernement qui constitue du reste une intrusion, euh, qui constitue une ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, peut-elle être démentie par les officiers de police judiciaire ou par des juges complètement afféandés à l'exécutif La réponse est négative, sûrement non. Mais c'est dite, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à prononcer les peines à les exécuter ou encore à demander pardon de manière à ce que le chef puisse se fendre d'un décret présidentiel, d'une grâce présidentielle. pardon. Alors, euh, renvoyant à une technique bien éprouvée du pouvoir, le montage de toutes pièces euh, des complots les plus dignes des heures euh, sombres du communisme, ce document euh, est tissé de contre-vérités, d'approximations et d'interprétations grossièrement orientées. Évidemment, il serait fastidieux et pénible de les déconstruire point par point. Nous mettrons néanmoins un point d'honneur euh, à, à soumettre certaines d'entre elles à l'épreuve des faits afin d'en de, de, démontrer, euh, démontrer le caractère euh, absurde, l'inconsistance et aussi euh, la fragilité. Alors, j'ai sélectionné, euh, chers compatriotes, chers militants, euh, deux aspects qui, à mon sens, méritent notre attention. Et ces deux aspects recouvrent d'autres sous-aspects euh, et s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. Alors, le premier aspect euh, dont je souhaiterais vous entretenir. Et concerne la lutte contre le troisième mandat qui a été présenté comme une volonté de l'opposition politique et du, NF et du FNDC pardon, de remettre en cause l'ordre républicain. Alors, la lutte contre le troisième mandat est présentée, euh, le rapport note, pardon et je cite, « une volonté de remettre en cause l'ordre républicain en attribuant mais sans aucune preuve toutes les violences de l'UFDG, toutes les violences politiques pardon, à l'UFDG et au FNDC, dans le cadre d'un complot imaginaire dont seuls les régimes communistes ont le secret. En réalité, l'on sait tous qui a remis en cause l'ordre républicain en organisant par la violence et la fraude le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars, commettant ainsi un parjure et violant la constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. L'on sait tous qui a profité du même scrutin pour mettre en place un Parlement absolument illégitime et monocolore et que l'on appelle dans les quartiers de Conakry, Parlement Covid. Le 22 mars 2020, la Guinée a connu l'une des élections les plus contestées, les plus militarisées, les moins démocratiques de son histoire. Dans un rapport publié en octobre 2020, parlant des violences à Conakry, Amnesty International cite, note, je cite, 12 personnes ont été tuées, dont 9 par balle pour les seules journées des 21-22 mars. Parmi ces victimes, 7 ont été touchées à la poitrine, au dos, à la tête et au cou, et 2 l'ont été après avoir été heurtées par des véhicules des forces de défense et de sécurité. Les témoignages et les documents recueillis par l'organisation démontrent la responsabilité des forces de défense et de sécurité et des groupes de contre-manifestants associés à ces dernières l'utilisation de véhicules comme armes et le caractère intentionnel de ces chocs ne peuvent être écartés. Bien entendu, le rapport du gouvernement ne fera pas état de ces crimes impunis. Il s'en prendra même aux ONG, aux gouvernements et chancelleries occidentaux et aux organisations internationales qui les ont dénoncés, en accusant ces derniers de manquer d'indépendance et d'objectivité, et pire, d'être à la solde de l'opposition politique et du FNDC. Le second aspect dont je souhaiterais vous entretenir dans ce rapport concerne les accusations farfelues portées contre le président Seloud d'Alain Diallo. Traitons du scrutin présidentiel du 18 octobre. Le rapport indique, je cite, « L'intention de Seloud d'Alain Diallo était de se réfugier dans une ambassade après le scrutin, et lancer des mercenaires armés de PMAK et de grenades, assassiner des responsables politiques, des militaires, des gendarmes et des notabilités connues, notamment le Contigui LH Serounasouma. Tout ceci devrait se faire, tenez-vous bien, avec la complicité de certaines personnes à l'étranger. Grâce à la vigilance des services de sécurité et à la participation de la population, évidemment, il a été possible de mettre la main sur plusieurs mercenaires et des armes PAMACA, grenades, lance-roquettes, flèches, maquettes et autres armes. Ces mercenaires arrêtés sont aujourd'hui à la disposition de la justice. Une citation d'Alpha Condé pour réagir à ces propos Plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Alors d'abord. D'abord, le président Célo d'Alain Diallo ne s'est jamais réfugié dans une ambassade, et cet fils du pays n'a pas besoin de le faire, il n'a jamais eu l'intention de le faire. Certainement, certainement, les auteurs de ce rapport, en attribuant au président Célo d'Alain Diallo cette intention, se sont peut-être soudainement rappelés que Alpha Condé, en tant qu'opposant, s'était réfugié à l'ambassade du Sénégal en 1991. Plus grave, plus grave, dans le texte, on prête à Célo d'Alain Diallo... Le projet de lancer des mercenaires armés de PMK et de grenades, assassiner des responsables politiques, des militaires, des gendarmes et des, et des notabilités connues, notamment le contigu El LH Serouna Souma. Mais quelles absurdités, militants et sympathisants! Mais quelle ignominie, chers compatriotes! Comment peut-on imaginer un seul instant que Selouda d'Alain Diallo puisse nourrir l'intention d'assassiner LH Serouna Souma? avec lequel il entretient, au vu au sud de tous les Guinéens, une longue et solide amitié Comment Quel responsable politique Quel militaire Quel gendarme C'est Diallo, aurait-il eu l'intention d'assassiner Et à quelle fin mais, comme le rapport indique, grâce à la vigilance des services de sécurité, rappelez-nous, nous sommes sous un régime communiste, et à la participation de la population, il aurait été possible de mettre la main sur les mercenaires, les PMAK, les grenades, les lance roquettes et d'autres armes qui seraient aujourd'hui à la disposition de la justice. Eh bien, j'ai envie de vous dire ceci, on espère vivement qu'ils pourront fournir les preuves de l'existence d'un lien entre ces loups d'Alain Diallo, les mercenaires et les armes qu'ils prétendent détenir. Ce complot que l'on veut attribuer à tout prix à ses loups Alain Diallo n'est qu'un montage grotesque, le président lui a le rappeler, qui vise à éliminer un adversaire qui s'est montré absolument indomptable, absolument incorruptible, l'UFDG, dont la capacité d'organisation, dont la capacité de mobilisation, dont le poids électoral, dont la résilience trouble le sommeil du locataire de Secutoréa et des candidats à sa succession. Plus loin, pour poursuivre sur ce dernier aspect, chers militants et sympathisants, dans ce document truffé de contre-vérité, je l'avais annoncé au départ, on lit, je cite, « Alors que toutes ces fédérations, tenez-vous bien, alors que toutes ces fédérations et ses soutiens lui demandent de ne pas se présenter pour ne pas cautionner la nouvelle Constitution et la probable victoire d'Alpha Condé, Seloud Alain Diallo décide finalement de participer au scrutin du 18 octobre. Il rejoint ainsi les partis politiques qui ont accepté d'aller à l'élection présidentielle. Dès lors, la démarche de l'UFDG est mise à nu. Nous sommes découverts. Participer au processus électoral pour, le, pour pouvoir le contester de l'intérieur et disposer d'un prétexte pour se proclamer vainqueur et pour justifier une insurrection et/ou un coup d'État. C'est une contre-vérité, mais absolument flagrante, que les fédérations de l'UFDG euh, ont, ont démenti. Ce sont plutôt ces fédérations, elles sont présentes effectivement, comme le disait mon ami Célo dans le public, ce sont ces fédérations qui, interrogées par la direction nationale, ont fortement recommandé au parti de prendre part à cette élection et d'éviter la politique de la chaise vide. En effet, sur les 105 fédérations que compte le parti, 92, soit 88%, s'était même engagé à contribuer fortement au financement de la, de la campagne et à encourager le parti sur la voie de la participation en tant que parti euh, qui s'inscrit et qui s'est toujours inscrit et qui s'inscrivra dans un cadre légal et républicain. Ces statistiques avaient même été rendues publiques avant même la déclaration de candidature du président Célou d'Alain Diallo. Alors dans cette élection, que cela soit clair, l'UFDG n'a nullement cherché un prétexte et c'est une lapalissade que de l'affirmer. Euh, tout d'abord, le parti a constitué, avec une quarantaine de partis politiques et d'associations, une solide alliance dénommée la NAD. Ensuite, avec les partis alliés, l'UFDG a mené une campagne exemplaire. Souvenez-vous, militants et sympathisants, chers compatriotes de l'accueil absolument triomphal qui lui avait été réservé, j'ai eu la chance de le vivre à ses côtés. Les Guinéens se sont mobilisés, euh, le candidat de l'ANAD a été accueilli avec une ferveur populaire sur toute l'étendue du territoire national. À Farana, à Kizidougou, à Geguedou, à Masanta, à Zerekore, à Yomou, à Djeké, à Lola, à Mamou, à Kindia, à Koya, c'était un rat de marée. Et souvenez-vous encore plus de ce jour mémorable du vendredi 16 octobre 2020 qui restera gravé dans notre imaginaire collectif. La mobilisation qu'il y a eu dans, dans la capitale a été d'une ampleur sans précédent. Chers amis, chers militants et sympathisants, chers compatriotes, je vais conclure. Je vais conclure en disant ceci. Plutôt que de fuir constamment ses responsabilités... Plutôt que d'attribuer les violences à l'opposition que l'on accuse, comble de l'absurdité, de l'indécence, de tuer ses propres militants. Plutôt que d'imputer la responsabilité des enquêtes aux familles des victimes qui sont en deuil et à qui l'on inflige une seconde peine, un second deuil, en indiquant que ce sont les familles des victimes qui s'opposent, qui font obstruction à la manifestation de la vérité parce que prétendument intimidées par l'opposition, un peu de sérieux quand même. Plutôt que de se déchaîner contre les journalistes, les activistes de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, l'État guinéen gagnerait à déployer la même énergie, et c'est tout ce que l'on attend d'elle, entre autres revendications gagnerait à déployer, l'État guinain gagnerait à déployer la même énergie au service d'enquête indépendante visant à identifier et à poursuivre, à déférer devant les juridictions compétentes, les auteurs et commanditaires de toutes les violations commises contre les manifestations politiques dans ce pays. Pour terminer, et je termine vraiment, hein, parce que mes prises de congés peuvent être longues, ce pouvoir, on assiste à un pouvoir qui est, qui est né de la déliquescence électorale et de l'usage abusif de la force, un pouvoir qui est entretenu par la corruption et le client et en pouvoir, et, et, et cette corruption, ce clientélisme sont renforcés par la faiblesse des institutions qui elles sont toutes inféodées au pouvoir. L'UFDG, soyez-en rassurés, et les forces vives du pays qui sont soucieuses de l'avenir de la Guinée, qui sont soucieuses du futur de notre cher pays continueront, comme l'a rappelé mon cher ami et frère euh, euh, Mohamed Keita, à s'opposer à cette déliquescence. Nous ne l'accepterons pas, parce que seul le chemin de la résistance contre cette tyrannie peut conduire les fils et filles du pays à la réconciliation, à la démocratie et à l'état de droit. Je vous remercie de votre attention in 30 seconds i just i would like to say a few words to to our english speakers friends and colleagues uh, due to time constraints i cannot continue this intervention in english but uh, i offer my sincere apologies and the content of my intervention will be translated in english and will send it to you as soon as possible thank you very much for your understanding goodbye C'était donc Nadia Naman. Entre les partis communistes et les complots, c'est une longue histoire. Comme le rappelait l'honorable Bakari tout à l'heure, le peuple d'un État démissionnaire et qui attend passivement est un peuple complice de la faillite de l'État et qui ignore ses responsabilités. Le peuple de Guinée en a longtemps souffert de la corruption, de la gabésie, mais aussi de la précarité. Et il entend se mobiliser les jours à venir pour faire entendre raison au régime dictatorial de M. Alpha Condé. Et sans plus tarder, puisqu'on a une formation au niveau de la cellule de communication, nous allons appeler le président Célou Diallo pour euh, sa communication et aujourd'hui ça va être très intéressant parce qu'il va mettre à nu le discours euh, du président Grimpeur à Bokeh et il va revenir sur euh, le niveau de précarité que vit actuellement les Guinéens. Je vous remercie. tous ceux qui interviennent, surtout Bakari qui est assez la jeunesse. Oui, ouais. ah, c'est vous, je vous en prie. Ah quand même, mais... Bien. Je voudrais commencer par remercier le comité national des jeunes. Qui a eu l'initiative d'organiser des réunions à Conakry et qui regroupait, comme Bakary l'a dit, les secrétaires fédéraux, les membres du comité national des jeunes de tout le grand Conakry, c'est-à-dire Kaloum, Matam, Dixine, Ratoma, Matoto, Dubreka, Manea et Koya. Je comprends votre impatience, parce que nous sommes victimes d'un terrorisme d'État qu'il est extrêmement difficile pour la jeunesse d'accepter. Les violences qui ont été déclenchées contre notre parti pour faire passer le hold-up électoral, avec un bilan de 57 morts, commençons par les morts qui ne sont plus parmi nous, qui exerçaient un droit constitutionnel. Celui de marcher, de manifester leur joie à la suite de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Ils ne sont plus parmi nous. Ils ont été abattus souvent à bout portant. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la justice. Et ils ne l'auront pas avec Alpha Condé Avant eux, 99 autres pendant la lutte du FNDC contre le troisième mandat. 99 Guinéens ont été abattus. Dont une trentaine a été enterrée nuitamment en pleine forêt à Zérecouré parce que le pouvoir avait le souci de faire disparaître les preuves. Je ne parle pas des nombreux blessés par balle issus des rangs de la jeunesse. Les exactions dans les concessions. Au niveau des fiefs de l'IFDG, de l'opposition politique, notamment Aratoma, Wanindara, Sonfonia, Simantiri, Mamou, Labé, Pita, Dalaba, ziré Si la jeunesse se révèle pour demander la reprise de manifestations, très honnêtement, je vous comprends. Je vous comprends parce qu'entre temps, plus de 400 Guinéens membres de notre parti, ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons d'Alpha Condé, sans aucun motif valable. Des dirigeants de premier rang de notre parti ont été arrêtés et détenus. Et ils sont encore détenus dans les de Alpha Condé. Et là, Ousmane Gawal, Selou Balde, Ablaï Ba, et là, l'imam de Wanindara, ils sont toujours, certains ont été relaxés. Je ne reviens pas sur ces grâces. On se réjouit qu'ils recouvrent la liberté. Nous aurions dans un état normal, demander de les indemniser pour les avoir injustement privés de liberté pendant plus de sept mois. Foniké Mange, il est toujours. Trois ans de prison. Ils rien fait. Lorsqu'on est placé devant une telle injustice, et lorsqu'on est jeune et qu'on aime son pays, on ne peut pas rester indifférent. Nous avions suspendu nos manifestations à raison de l'état d'urgence sanitaire. Et Nous allons examiner votre requête au niveau de la direction en tenant compte de l'entame des contraintes et puis on reviendra. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que nous sommes aussi indignés et frustrés que vous face à l'injustice, face au terrorisme d'état dans notre parti. Victimes. Je salue le courage de ceux qui sont encore prison, en prison. Je les encourage à faire preuve encore de courage et de dignité comme ils le font déjà bien. Je prie Allah qu'il accepte dans son paradis les nombreuses victimes des violences d'État et je salue le courage de leurs proches. Qui n'ont pas eu droit à la justice, à la moindre compassion des autorités de ce pays. On dirait que la République est contre eux. Ce n'est pas la République, c'est la République d'Alpha. Nous avions, lors des dialogues politiques précédents, obtenu du gouvernement l'engagement résolu d'envoyer des missions mixtes de la République de l'État et de l'opposition, avec des enveloppes substantielles pour présenter les condoléances de la République à ceux qui ont perdu leurs proches et leur apporter le soutien et la solidarité de la République. Alpha Condé n'a jamais voulu que cette décision de dialogue politique ne soit exécutée. Ils se sont toujours engagés à mettre en place des commissions d'enquête pour identifier les auteurs de crimes, pour qu'on puisse mettre fin à l'impunité, qui est source, qui encourage la récidive. Donc, je vais aborder, j'étais obligé de réagir parce que à votre sur, mais j'ai préparé papier pour montrer quand même quelques aspects de la mauvaise gouvernance et du manque de vision des autorités de ce pays. Vous savez que notre pays recèle d'immenses potentialités en matière de bauxite. 4 milliards de tonnes de bauxite, dont 2,3 milliards dans la région de Boké. Nous détenons le tiers des réserves mondiales de ce minéral. Alors, vous avez appris... Vous le suivez, que les exportations de bauxite ont explosé. Et Alpha en est très fier, il dit c'est grâce à lui. Mais c'est un échec. C'est un échec. De 2015 à 2020, on est passé de 15 millions de tonnes à 80 millions de tonnes de bauxite exportées. Faisant de la Guinée le deuxième exportateur mondial de bauxite. Mais ce n'est pas une performance d'abord à mettre à l'actif du gouvernement parce que cette explosion de la production et de l'exportation de bauxite est consécutive à l'augmentation très forte de la demande mondiale d'aluminium mais aussi elle est, les, elle est la conséquence de l'existence de ces importantes réserves de bauxite de bonne qualité dans notre pays mais surtout de l'épuisement et de la fermeture des mines qui alimentaient l'industrie chinoise qui produit aujourd'hui 60% de l'aluminium consommé dans le monde. Vous avez appris que l'Indonésie a décidé de ne plus exporter la bauxite. Elle veut la transformer sa bauxite sur place pour avoir plus de valeur ajoutée et plus d'emplois pour son pays. La production mondiale de bauxite a augmenté fortement. Elle est passée de 23 millions de tonnes en 1999 à 58 millions de tonnes en 2015. La part de la Chine dans cette production mondiale est passée quant à elle de 11,5% en 2000 à 54,7% en 2015. Mais Alpha a hérité des conventions négocié au temps du président Langsana Conte. Ces conventions avaient prévu que les compagnies minières devaient construire des usines d'aluminium dans notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait C'est de négocier des avenants pour délier les compagnies qui s'étaient engagées à construire des usines d'aluminium de leur engagement de construire des usines. Donc on exporte la boscule brute. Alors, ça... C'est vraiment l'échec. Il y a une opportunité. L'industrie mondiale de l'aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée. Parce que les dévanciers ont préservé la ressource, attendant le meilleur jour. Et le meilleur jour arrive, on devait profiter pour avoir des fonderies d'alumine, puisqu'on en a l'expérience. Fria, Et là, c'est la, pre, la première usine d'alumine en Afrique. Et c'est peut-être la seule jusqu'à présent. On a l'expérience. Non, Alpha Dino. Non. « Créer les usines d'alumine ailleurs, nous on va vous vendre la bauxite brute. » Ça, c'est le manque de vision et la précipitation, le désordre qui caractérise sa gouvernance. Au lieu donc de faire respecter les engagements qui étaient déjà pris au temps du président Conté, qui ne voulait plus exporter la bauxite brute, qui avait donc obligé les compagnies, pour avoir les permis d'exploitation, il fallait qu'ils s'engagent à transformer la bauxite au moins en aluminium aussi. La production d'aluminium est moins complexe, et moins énergétivore. La, la, la, la production d'aluminium est moins complexe et consomme moins d'énergie que la production de l'aluminium. Si bien qu'on dit on met les usines d'alumine là où il y a la bauxite et les usines d'aluminium là où il y a l'électricité. C'est ça la règle. Malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté cette règle. Et à signer des avenants aux conventions de base libérant complètement les compagnies de leur engagement de construire des usines d'alumine dans notre pays. En renonçant à cette transformation sur place de notre bauxite, le gouvernement guinéen prive notre jeunesse de dizaines de milliers d'emplois et notre économie de la majeure partie de la valeur ajoutée qu'on aurait pu tiré de l'exploitation de notre bauxite. Alors, ça se traduit par des pertes d'emploi. Les pays qui exportent la, broxite, la bauxite brute, ont dit qu'ils exportent l'emploi. Parce que c'est la transformation de la bauxite en anumine qui crée l'emploi. Ce n'est pas l'exportation de la bauxite brute. Je vous donne un exemple. L'usine de Fria, c'est une petite usine. C'est une petite usine qui produit 600 000 tonnes d'alumine. Pour produire 600 000 tonnes d'alumine, on a besoin de 1,5 million de tonnes de bauxite. Mais, en même temps, 3 200 emplois de 200 directs et 200 emplois indirects, seulement pour transformer 1 500 000 tonnes de bauxite. Aujourd'hui, nous exportons 80 millions de tonnes. Imaginez si on transformait cette quantité, je vous donne juste les chiffres, alors si on transformait ces 80 millions de tonnes seulement en alumine, qui ne requiert pas beaucoup de, de technologie, hein, on a déjà l'usine de Fria, on aurait créé 170 000 emplois. Mais en exportant la, la bauxite, notre bauxite, ailleurs on crée les emplois là-bas, là où cette bauxite est transformée en alumine. Alors, si on exportait seulement, on transformait la moitié des 80 millions qu'on exporte actuellement, mais eh bien, on aurait 85 000 emplois. Les jeunes, au lieu d'affronter le désert et la Méditerranée à la recherche, ils auraient pu trouver de l'emploi. Et beaucoup de capitaines d'industrie qui se trouvaient parmi vous auraient pu créer des PME, eux aussi créer des emplois autour de l'usine et créer donc des emplois directs. Et je vous ai dit que le, le, les emplois directs, à atteignaient 2 000 personnes. Et aujourd'hui, dans notre pays, l'exploitation minière et industrielle ne contribue qu'à 6,5% de l'emploi euh, formel. Alors qu'elle représente 22% du PIB et 80% des exportations. Alors, nous perdons également de la valeur ajoutée de la richesse parce que si on transformait la bauxite ici, non seulement il y a l'emploi, mais il y avait la valeur ajoutée. Parce qu'on on, on exporte actuellement 80 millions de tonnes de bauxite, mais une tonne de bauxite coûte 45 dollars, alors qu'il est. La tonne d'alumine coûte 300 000 dollars. Et pour faire une tonne d'alumine, il faut 2,2 tonnes de bauxite. Vous voyez Alors, si on produisait simplement, je ne passe pas à l'alumine. Parce que l'aluminium, lui, coûte 2400 dollars la tonne. Et il faut 4 tonnes de bauxite pour faire une tonne d'aluminium. Et beaucoup d'énergie, malheureusement, que nous n'avons pas. Donc, je n'ai pas fait la comparaison par rapport à l'aluminium. Parce que c'est beaucoup plus complexe. Et c'est beaucoup plus, ça requiert beaucoup plus d'énergie. Donc, si nous transformions ces... 80 millions de tonnes, on les aurait vendus à 10,8 milliards de dollars. Alors qu'actuellement, nous encaissons, pour cette exportation de bauxite brut, seulement 3,6 milliards de dollars. On aurait passé à 10. Et mais ces 10, 10 milliards seraient produits en Guinée. Avec la main dœuvre guinéenne, avec les banques guinéennes, avec les PME, les PME guinéennes. Et tout le monde, cette richesse gréer serait aussi partagé en salaire, en, en prestations et en beaucoup de choses donc nous nous privons de 7,2 milliards de dollars en refusant en ne menant pas une politique qui vise à transformer sur place notre bauxite si 7 milliards de plus actuellement on gagne 3 milliards on aurait gagné 7 milliards avec des incidences positives sur l'emploi formel sur le produit intérieur brut, sur la balance des paiements, les réserves de change du pays, tout ça aurait fait de notre économie une puissante économie. Mais malheureusement, l'absence, le manque de vision de Alpha Condé et sa précipitation et le désordre qui caractérise sa gestion, on, a, on est en train de perdre une opportunité de développer le pays. Alors, mais ces entreprises-là qui produisent et exportent la bauxite. comme vous le savez, elles ont eu les, des conventions dans des conditions très opaques, et elles ont obtenu beaucoup d'exonérations. Et malheureusement, elles ne contribuent qu'à 13% au budget de l'État. C'est-à-dire 13% seulement des recettes budgétaires sont fournies par les compagnies minières, y compris les exportations d'or. C'est tout le secteur minier. Qui ne donne que 13,2% 13 13, des recettes budgétaires. Alors que euh, le, le, le, la contribution au PIB du secteur minier représente 22%. Mais cette, pourquoi cette faible performance Parce qu'Alpha a donné à ses entreprises des exonérations. On les a exonérées à travers des conventions négociées avec chacun d'entre eux, et des conventions et des exonérations qui ne sont pas conformes au code minier. Parce que ça aussi, c'est le désordre. Il y a un code minier, donc on sort l'entreprise du code minier, on lui fait des avantages qui ne sont pas prévus dans le code minier. Alors, ces exonérations, le Fonds monétaire a eu l'intelligence de rassembler, d'essayer d'évaluer ce coût des exonérations, ces 7% du PIB, soit une année de recettes douanières du pays, qui sont un peu sacrifiées à travers ces exonérations. Ce qui fait que la contribution euh, du secteur minier aux finances publiques est très faible parce qu'il ne paye pas au bon guichet. Parce que vous savez, lorsqu'on vous donne ces exonérations, certainement vous avez payé quelque part. <rire> vous comprenez Mais ce qui est comptabilisé comme recette budgétaire, c'est seulement euh, euh, le montant... Un montant très faible qui ne représente que 13,2% 13 de toutes les recettes. Et ces exonérations, ces exemptions représentent 7% du PIB, soit euh, une année de recettes budgétaires. Ensuite, on note quelque part qu'il y a des sous-facturations. Les prix facturés à l'exportation sont sous-facturés. Et vous pouvez voir, chaque compagnie facture, par exemple, au prix qu'il veut. Il y en a qui facture à 14,3 dollars la tonne, il y en a qui facture à 31 dollars, il y en a qui facture à 40 dollars. Mais tout ça, ça passe, c'est une forme de fraude, parce que non seulement la taxe et l'exportation est assise sur la valeur exportée, mais aussi le bénéfice réalisé par l'entreprise qui doit payer euh, l'impôt sur les sociétés pour 30%. Eh bien ça aussi, ce bénéfice là est donc euh, euh, réduit. Et, évidemment, tout ça, si les, on ferme les yeux là-dessus, comme je dis, on paye à d'autres guichets, mais pas aux guichets officiels, parce que vous savez à quel point euh, les, euh, la, la corruption ravage actuellement notre pays et à quel point le clan s'enrichit euh, dans notre pays. Donc, au total, en exportant 80 millions de tonnes, au lieu de les transformer sur place, le pays perd 170 000 emplois, 7,2 milliards de valeurs ajoutées, et du fait des exonérations, 7% du PIB, c'est-à-dire une année de recettes bidouanières au niveau du budget de l'État. Ça, c'est la mauvaise gouvernance. Maintenant, Alpha, lorsqu'il était à Bouquet. Il vous a dit combien il vous a montré la fierté d'avoir financé trois élections sur les ressources propres. Ce qu'il n'a pas dit, c'est pourquoi. Il a refusé l'offre de financement présentée par les partenaires techniques et financiers qui ont chacun des budgets pour appuyer la démocratie et les élections dans les pays partenaires. Alors vous savez pourquoi il a décliné cette offre de financement puisqu'il continue de tendre la main pour être aidé dans la lutte contre Covid-19 et Ebola. Il continue à tendre la main pour obtenir des financements de ses projets et programmes de développement. Pourquoi il a refusé l'assistance des partenaires techniques et financiers pour financer les élections Vous le savez, ce n'est pas à l'UFDG, aux jeunes de l'UFDG. C'est parce qu'il voulait commettre le crime électoral sans témoin. Il parlera de souveraineté, mais ce n'est pas la souveraineté, puisqu'il continue de demander. D'autres choses. Il savait pertinemment qu'en acceptant le financement et l'assistance technique des partenaires, il serait obligé d'accepter l'évaluation et l'observation de son processus électoral par ces derniers et qui n'aurait pas manqué de dénoncer sa mascarade électorale et même de sa retirer. C'est pour éviter ce clash qu'il a décidé malgré la fragilité de nos finances publiques de faire supporter le poids de trois élections par le budget de l'État au détriment de l'entretien de nos routes et de la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement. Je vais vous dire comment ce coût est exprimé. Pour 2020, le budget national d'investissement n'a été exécuté qu'à 5%. Oui, parce que ces dépenses ont dû être évincées par le financement des élections et l'achat de consciences. 5% Le budget national de développement n'a été exécuté qu'à hauteur de 5%. Alors, vous voyez, je vais vous apprendre, je ne vous apprends rien, vous le savez, le gouvernement a reculé dans l'augmentation des produits, l'augmentation des produits, des prix des produits pétroliers, mais il n'a pas renoncé, il a juste reculé. J'ai mis en évidence ici même, j'ai mis en évidence ici même l'inopportunité de procéder à cet ajustement des prix, en invoquant notamment l'imminence de la période de soudure et l'état désastreux de notre réseau routier qui se traduit par Déjà par une augmentation considérable du coût et du temps de transport. Parce que si la route est mauvaise, vous savez bien que les charges d'entretien des véhicules deviennent euh, très lourdes. Et c'est le prix des produits transportés qui finalement euh, sont, supportent cette augmentation. Les autorités ont voulu justifier cette augmentation du prix du carburant. Je ne reviens pas sur les démonstrations auxquels je m'étais livré la première fois, mais ils disent que tous les pays limitrophes ont des prix beaucoup plus élevés. Donc il y a un risque de réexportation de, notre, de nos produits pétroliers vers ces pays où le pétrole est plus cher, le carburant est plus cher. Cela est valable pour quelques pays, pas tous. C'est valable pour les pays de la zone CFA, qui ont des monnaies fortes et une fiscalité un peu plus élevée. Mais pour la Sierra Leone, la Sierra Leone, en Sierra Leone, le prix de l'essence est vendu à la pompe à, à l'équivalent de 8100 francs guinéens. En code, à, au Liberia, à 7900 francs guinéens. Soit largement en dessous du prix auquel nous nous vendons à la pompe, c'est-à-dire les 9500. 9 Donc lorsqu'ils affirment que tous les autres pays ont augmenté, ce n'est pas vrai aussi. Parce qu'ils cherchent des arguments pour compenser ces exonérations dont je viens de parler pour ces défenses folles qu'on a, qu a effectuées pour sauver le troisième mandat et en organisant les trois mascarades électorales qu'il y a eu en 2020 parce que ça a creusé les déficits des comptes publics et maintenant le fonds monétaire il dit qu'il faut monter la pression fiscale notre pression fiscale est à 13% et je vais vous dire tout à l'heure j'ai dit que les exonérations du secteur minier représentent 7% du PIB. Si vous ajoutez ça au 13%, vous avez 20%, le même niveau que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais non, on laisse ça, ces compagnies minières qui détruisent notre environnement et exploitent nos mines, on les laisse tranquilles avec les exonérations, on va s'attaquer aux pauvres en augmentant les prix de télécommunications, en augmentant les prix des darrêt de première nécessité et maintenant le prix du carburant qui a un impact sur l'ensemble des de, de, de, de, de prix des biens et services, notamment les d'arrêt de première nécessité. Donc, euh, il est clair que le financement des trois élections sur nos maigres ressources intérieures, alors qu'il y avait des offres de financement extérieures, a créé ces déficits publics et compromis l'exécution des dépenses uti utiles dont les dépenses d'entretien et d'investissement. J'ai dit que le budget d'investissement n'a été exécuté qu'à 5%. Il est aussi clair que les exonérations dont j'ai parlé dans les mines constituent des manques à gagner pour nos finances publiques. C'est sans doute pour résorber les déficits créés par le financement du troisième mandat et pour compenser le manque à gagner entraîné par les exonérations accordées aux compagnies minières que le gouvernement s'acharne à augmenter à la veille de la période de soudure les prix des produits pétroliers qui ont une incidence sur tous les prix de tous les autres biens et servir y compris les darrêts de première nécessité. Je pense que vous avez compris. Je ne reviens pas sur tout le discours populiste truffé de contre-vérité et de promesses fallacieuses, euh, ce discours qui a été tenu à Boké mais il fallait que je vous parle de secteur minier pour dire à quel point nos dirigeants manquent de vision et manquent de pitié pour les pauvres consommateurs guéniens. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le président Celou Diallo, le président élu de Guinée. Inutile de rappeler que c'est un grand homme d'État, un homme de parole, de rassemblement et d'action. Il est revenu longuement sur ce discours fallacieux du côté de Bokeh. Encore des promesses, rien que des promesses. On attend toujours les usines de pommes de terre, les usines de patates, de chingambres, de bonbons qui tardent toujours à venir. Et comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure, un peuple qui est incapable de se battre pour obtenir ses droits est un peuple qui ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc c'est pourquoi le général du CNDI rappelait tout à l'heure qu'il décide, l'UFDG décide que les jours et les semaines à venir nous allons nous organiser pour ne plus céder à l'intimidation pour ne pas céder eh, aux violences de l'État, pour ne pas céder à l'injustice nous allons faire en sorte que les Guinéens recouvrent cette liberté qu'ils ont tant cherchée et pour cela nous serons tous unis derrière le président Célo Diallo jusqu'à Cerro est-ce qu'à l'UFDG, on a peur de la manifestation Non Merci à tous, ce fut un plaisir pour nous de vous savoir nombreux, avec vos ordinateurs, vos smartphones, mais surtout devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis, pour suivre ce numéro de notre Assemblée Générale Virtuelle. Rendez-vous dans deux semaines si le propriétaire de à venir le veut bien. Je vous remercie.